Bonjour à tous, dans cette séquence nous avons évoqué la gestion des images dans Xcode. Comme vous le savez, il existe plusieurs densités d'écran. La première densité, c'est une densité qui est en voie de disparition, c'était la densité qu'on avait sur les premiers terminaux avant l'époque Retina, c'est-à-dire l'iPhone 4, donc ça doit remonter en 2010, autant dire qu'en termes informatiques, on est vraiment très très loin. Et puis, on a deux résolutions qui sont celles de Retina. Qui a été introduit donc avec l'iPhone 4, et puis celle du Retina 10 HD qui a été introduit avec l'iPhone 6 Plus. Donc suivi 6s Plus et 7 Plus. Je vous ai déjà dit que les coordonnées étaient entièrement calculées en points de façon à ce euh, qu'on soit indépendant de la densité dans le calcul des coordonnées, mais ça veut dire que du coup, on va devoir fournir des images à des densités variables. Il y a du coup euh, deux approches de gestion, euh, une approche qui est intégrée et puis une approche qui est euh, programmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces images que vous allez fournir en mode normal 2x et 3x, eh bien en fait, vous allez pouvoir les gérer que ce soit via Xcode et storyboard ou de manière programmatique, eh bien euh, sous forme d'une espèce de bundle que vous allez pouvoir lier et ainsi vous allez laisser l'environnement décider de l'image qu'il va prendre en fonction du terminal sur lequel il s'exécute. Le premier problème, c'est bien évidemment de disposer d'un jeu d'images à trois résolutions. Résolution x1, x2 et x3. Donc en fait moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Prepo, donc je vous ai déjà parlé dans d'autres séquences et vous verrez un peu plus loin il y a l'URL qui permet de récupérer. L'intérêt c'est qu'il y a une version qui est gratuite et en fait eh c'est comme pour les icônes sauf que là vous voyez j'ai euh, sélectionné Artwork et eh bien vous glissez déplacez euh, votre euh, icône et à ce moment là je fais un export, je choisis ce répertoire et je vais retrouver euh, mes images euh, eh ben, à la résolution simple, à la résolution 2x et à la résolution 3x et en fait ce qui leur a pris pour la résolution 3x c'est la résolution initiale de mon image et il va du coup faire automatiquement les retaillages je vous rappelle que c'est le même logiciel qu'on utilisait en tapant ici pour générer les icônes maintenant nous sommes dans notre projet Xcode et dans ce projet Xcode eh j'ai ce fameux répertoire dans lequel je trouve également les icônes on a déjà évoqué dans une séquence précédente comment remplir les icônes et ici et eh bien en fait dans ce répertoire c'est assez confortable je vais tout simplement faire glisser mes trois images dans les trois résolutions et il va ainsi les rajouter dans les résolutions qui sont supportées donc x1 x2 et Fois 3 Et euh, ça veut dire que du coup, ben, quelque part, mon image, elle est prête à être utilisée dans mon projet Xcode. Et je peux en mettre autant que je veux, bien évidemment, si je ne les ai pas toutes, eh ben, il va m'en manquer des euh, résolutions que je n'aurais pas mises. Alors ce qui est important, c'est qu'effectivement, euh, si vous voulez les, les balancer toutes d'un coup, eh bien, il faut que vous ayez respecté les conventions de nommage qui sont celles que l'on voit en dessous. Nous avons principalement vu storyboard donc je vais vous montrer comment référencer une image depuis storyboard donc on va la mettre en fait dans ce qu'on appelle une UI image view donc j'installe ici mon image par exemple et vous voyez que dans les informations relatives à cette image je vais pouvoir dire ben voilà l'image que je souhaite avoir et je vais référencer l'image. Alors bien évidemment ce qui se passe c'est que j'ai ici pure paramètre je peux faire un aspect fit Okay, qui va faire en sorte que euh, l'image puisse être visible dans euh, la zone que je définie, je peux faire un aspect fill et à ce moment là il va euh, mettre l'image à la bonne taille mais ça peut poser des problèmes je peux faire ici un scale to fill mais à ce moment là il risque de stretcher l'image. En général ce qu'on fait si on fait un scale to fit, c'est qu'effectivement euh, on positionne soit à la main soit en regardant les dimensions ici et eh bien on positionne euh, on donne à la vue la taille de l'image et à ce moment-là l'image s'affichera correctement. En guise de conclusion, ben, vous allez voir que ce mécanisme est extrêmement pratique, ça fait un souci de moins à gérer, vous imaginez s'il fallait le faire à la main, si je suis sur tel terminal je charge telle densité sinon telle autre densité, ça serait assez infernal. Bien évidemment il faut générer toutes les tailles, mais je vous rappelle que c'est un peu comme pour les icônes, on dispose de logiciels, donc je vous ai parlé de prépo, je vous ai fait la démonstration de prépo, puis vous avez également un site web qui vous permet de récupérer les images sous différentes densités et qui par conséquent vous permettent de préparer les choses assez facilement à partir d'une image témoin. Je vous remercie de votre attention, à bientôt